Y'a yep, tout le monde, vous allez bien au courant, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une de mes maps préférées, on est sur Black Ops Cold War. Et vous l'avez compris, sur Black Ops Cold War, il y a multitude de score stricts, et beaucoup de personnes viennent sur mon chat quand je suis en train de monter mon Dark Matter pour me dire « Mais Zach, avec ce SBMM, comment fais-tu pour faire des nucléaires ?» C'est déjà ma troisième, on réatteint un niveau... Franchement, si j'avais un long bras, mon plafond suffirait pas à le, su à le supporter, tu vois ce que je veux dire Là où je veux en venir, c'est que beaucoup de personnes me demandent comment je fais des nucléaires, et il y a un moyen assez sûr de le faire, en plus de jouer en groupe, je vous en avais déjà parlé, la collaboration, ça aide, frérot Call of Duty, c'est un jeu d'équipe, mais surtout, il y a un score streak nommé la machine de guerre, qui peut très très vite se transformer en machine à nucléaire, et c'est ce que je vais vous démontrer aujourd'hui lors de cette nuque. Donc, enjoy cette nuque Enjoy ce gameplay et on se retrouve demain Mercredi si tout va bien ou c'est ce que je vais vous faire Je vais vous faire une petite vidéo bilan Des deux mois, un mois vidéo par jour pendant un mois Où on va regarder les stats, ce que ça m'a apporté Tant en stream que sur Twitch euh, Que sur Youtube du coup pardon Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous va vous plaire Si c'est le cas n'oubliez pas à la fin, petit like Et je vous dis dès demain, enfin on se retrouve dès demain Et je vous dis à prochain les amis, bisous Quand vous aurez du temps, faudra regarder La petite vidéo euh... Red, on l'aura beaucoup joué jou aujourd'hui. Faudra regarder la vidéo sur les montages codes sur ma chaîne principale, elle est sortie tout à l'heure. Vous allez kiffer. Bon bah à vous de continuer à regarder mon stream hein. Pour les points de chaîne. hein. Allez zo. Ah, j'ai mis... J'ai mis 4 rafales, j'ai eu 5 marqueurs En 4 rafales. Les Alors, il y en a, ils vont dire 5 hit marqueurs en 4 rafales, mais Zach c'est impossible! Et moi, je vais vous répondre, ne me sous-estimez pas. à faire des pâtes tous les jours. Déjà, hier, j'ai mangé grosse pizza. encore que je choisisse ce que je mange ce soir. Faut que je me fasse à manger. Mais sachez que la cuisine de Maï, je vous souhaite un jour d'avoir la chance d'y goûter. <rire> On fera un repas des abonnés. <rire> C'est le mec Vous l'entendez, l'autre, avec sa batteuse Immense pizza 33 cm oh, j'ai envoyé pizza 33 cm hier. Fuck, mangez bien. C'est trop agréable de manger des sales trucs aussi. en ce moment je commence à avoir envie de manger indien. J'ai envie de me nourrir des saveurs indiennes. J jure la série Alors en fait la série de 15 était sur cette game les mecs donc il va falloir repayer là. Prendre lui Let's go J'étais à 20k je suis à 68 points J'étais comment je suis naze Ah oh, des moments je suis nul au jeu vidéo mec Allez on va on va aller dans le garage avec ça On va bien rigoler hein Fight 14 bonne série là Je tente la nucléaire, laissez-le moi à gauche Série de 20 21 J'ai eu trop peur, je suis en série de 22. Si vous avez des infos, n'hésitez pas. Ou un drone. C'est risqué. 23. Allez, j'ai eu trop, trop, trop peur. je Ok. A gauche aussi. 24. un drone. Vas-y frérot. Ah ça spawn inverse, ça va spawner les piscines. La piscine, je, je suis comme piscine. Oh, ouais. Tourne, tourne, tourne. ça arrive basket, ça arrive basket. Il y en a un piscine tout à gauche. À gauche, je vois. Ça hit 25. Encore au fond. Oh les frères, la nuque en coop. 26. dans le back. Dans le vas-y je recule. Je suis en 26, je suis pas obligé. Oh. 27. 62. 27, J'ai bientôt une machine. Allez, c'est la nuque en coop, les gars. devant moi, devant moi! 28. J'ai une machine de guerre. Un dans le milieu. je peux payer. Je vais la jouer tranquille, je vais faire le tour. Red, red, red, Allez, nuque en coop, les mecs. Le ah, je prends mon temps, je prends mon temps Ah là là, Zach. Okay. ok, je le vois. 30. Nucléaire, c'est bon. Let's go let's go, let's go les mecs les Nucléaire oh, Nucléaire en du cop du avec, du avec du les abonnés 31-1, let's go <rire> Oh là là là là vous voyez On n'arrivait on même pas à faire une série de 15 juste avant. Oh, ça fait plaisir. Troisième nucléaire. Troisième nucléaire, let's go, baby Deux jours de suite, back to back. Tu vois, j'aime bien ça aussi. Call of Duty, c'est pas, euh... pas du billard, frère. C'est un sport collectif. On peut jouer avec ses abonnés. Et ça me fait plaisir de dire ça. Ça me fait plaisir. Petite nucléaire comme ça avec les frérots abonnés. On est bien. On est bien. Aïe. Ah si je le tue <rire> Alors comme ça on va jouer DMR petit. Hein Moi vas-y regarde j'ai pas fait un kill DMR de ma vie. Pour l'instant je l'ai pas touché cette arme du diable. Regarde moi aussi je l'ai utilisé. Alors on scope. Bob, bob, bob, bob. C'est où bam, bam bam bam Voilà Moi aussi ah, je pas sais pas faire de gauche, de gauche. Hein Moi aussi je suis un mongolien avec une arme coup par coup Ok Boum boum boum boum boum boum Boum boum boum boum boum ah, Hein Eh ouais DMR Diamati Akimbo Fuck Warzone J'ai foncé dedans comme un gogol <rire> Merci Blackswill pour l'abonnement offert <rire> merci, merci les mecs Petite greuve Regarde Hop là Non il l'a tué c'est bon. Il a pas eu besoin d'aide. Nous, on va faire le tour. Oh le geek. Ça peut arriver là. Et ouais, vraiment se souvenir des rotations. C'est ça l'avantage quand ils ramènent des anciennes maps, c'est quand tu les as tellement fumées que tu te rappelles de toutes les rotations des spawns et tout, c'est énervé, c'est trop gratifiant. Genre vraiment, je me demande si à l'heure actuelle, si on pouvait faire un bilan du du temps de vie que j'ai passé sur raid. Si on pouvait faire un bilan du temps de vie passé sur raid, ça serait incroyable je pense. Aïe, Aïe. Aïe. Oh, dommage. Nuque à la machine de guerre bon pas que non non non, faut pas être mauvaise langue. Faut pas être mauvaise langue, j'ai pas fait la page partie de mes kills à la machine de guerre. On, on l'a conclu à la machine de guerre. Et sinon on a fait beaucoup de kills à la M16. En en Ou alors je sais plus, je sais plus comment je l'avais commencé la série. J'ai fait beaucoup de kills à la machine de guerre sur cette nuque. Ah oui. Vraie question. Ça se trouve, c'est oui. Oh, dommage. <rire> au moins 10, une petite dizaine. Ouais, bah, au calme, au calme. Une petite dizaine, on est bien. Zach, main moite. Dire que j'avais les mains moites, Today. 46-6 GG. GG. Ah, environ 20, oui, bah, environ 50 000. <rire> en vrai, j'ai calculé sur ma nucléaire, il y avait quoi Il y avait 45 millions de kills euh, à, à machine de guerre. Donc, en vrai, elle est pas très méritante. Machine de guerre, et en plus, on m'a aidé sur YouTube, c'est pas méritant si tes alliés t'aident. <rire> J'aime trop piquer, tu sais, c'est ça ma première nucléaire quand j'ai demandé, ouais, laissez-moi les kills à gauche. Ouais, gros, ta nucléaire, elle m'a rien, on t'avait aidé. <rire> Merci les frères. Nucléaire C'est ce que je retiens.